Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender Nous allons voir comment utiliser le fichier 3D qui contient le logo de la June Pour cela on va récupérer donc ce fichier Donc, On va sur le forum monilibre.fr, On clique ici sur le petit fichier ZIP On enregistre le fichier donc qui se trouve dans le dossier téléchargement Je clique ici je vais dézipper donc le fichier, je double-clique sur le fichier, je fais extraire, je l'extraire au même endroit, je ferme ces deux petites fenêtres et il faut double-cliquer sur le fichier .blend pour l'ouvrir, mais avant ça il faut avoir installé bien sûr Blender, un logiciel libre de 3D. On peut récupérer Blender en allant sur le site blender.org download, pareil je mettrai le, le lien en bas de la vidéo. Et on a la possibilité donc de télécharger Blender pour euh, ben Windows, Mac et Linux. Et si on est sur Ubuntu, on clique ici sur la Logitech. On clique ici sur la petite loupe, ce petit pictogramme. On va taper Blender. Et on a la possibilité donc de télécharger euh, ici les dernières versions. Moi j'ai téléchargé la 2.78 la dernière version c'est la 2.79. Voici pour cette petite introduction, donc Blender étant installé, je double-clique sur le fichier .blend, ce qui nous ouvre Blender et on arrive donc sur cette fenêtre avec le logo, avec ici une petite lumière qui est déjà sélectionnée, lumière qui s'appelle Area 001, j'aurais pu appeler lumière 1, voilà c'est plus simple, et si je mets un underscore devant, ça devrait voilà, la mettre ici. Et la lumière numéro 2, elle est là. Donc clic droit pour sélectionner la lumière. Je vais l'appeler underscore lumière 2. Voilà, donc là, vous avez les deux petites lumières dont vous pourrez modifier la puissance. Mais ça, on verra ça après. Là, tout de suite qu'on peut faire, on peut aller changer les dimensions. Donc pour changer les dimensions, on clique là-dessus. Là, les dimensions, c'est 200 par 200. Euh, on va modifier ça, par exemple, en les mettant à 250. Donc, je clique sur X, je tape 250. Et Y, 250. Alors, pour aller un petit peu plus vite, l'astuce, c'est... Je clique dans cette zone-là, je reste appuyé, je déplace vers le bas. Et si je modifie, par exemple, je tape 255, ça modifie la valeur dans les deux. On fait tout de suite un rendu. Donc, pour faire un rendu, je clique sur Under. Et je clique ici sur le petit pictogramme, là, ou je peux faire F12 ou encore une autre façon de faire un rendu, on va ici render, render image et le raccourci CF12. Voilà, donc là je lance un petit rendu. Donc c'est plus ou moins rapide en fonction de la puissance de votre ordinateur. Là on a une petite barre de progression qui nous indique, voilà il nous reste 50. Euh, donc là il y a 80% qui ont été faits. Rendu. Euh, voilà, donc une fois que l'image est obtenue, on va dans image ici, save as image, donc le raccourci CF3. Et on peut enregistrer ça, vous voyez, dans Téléchargement, On appelant par exemple mon image logo 3D June, et je crois que c'est 250 pixels. Et je fais Save As Image. Donc pour ceux qui, comme moi, ont du mal avec l'anglais, on peut changer l'interface, en dans File, User Preferences, System, International Fonts, et on va changer ici le langage, on va mettre en français, on va mettre l'interface en français et les infobulles. Voilà, on a vu que ça avait tout de suite changé. Et on peut enregistrer des préférences utilisateurs de façon à ce que lorsqu'on réouvre Blender, ce soit en français. Voilà, donc euh, on peut s'arrêter là pour les, pour les débutants. Pour ceux qui veulent aller donc un tout petit peu plus loin, on va ici donc retourner dans la vue 3D. Donc je vous avais montré qu'ici il y a les deux petites lumières. Alors pour sélectionner les lumières, on un clic droit. Donc là, celle-là est sélectionnée. Elle est un petit peu en orange, elle est ici. Et pour modifier donc la puissance de la lumière, on va cliquer là-dessus. On peut également avoir un aperçu en direct euh, de notre rendu. Donc je clique ici sur under un euh, rendu, pardon. Voilà, et là, on a un rendu. Et si je change ici la, la force de ma lumière, que je passe par exemple à, à 1000. On voit que la puissance de la lumière, voilà, ça, ça, ça brûle un peu par endroits. Tout de suite, euh, euh, voilà, ça a changé la puissance de la lumière. On va sélectionner de la lumière numéro 2. Donc là, c'est euh, clic gauche hein, pour sélectionner la lumière numéro 2. Et je vais changer la force. On va mettre à 4 ou 5 pour vraiment voir la différence. Et Là, ça, ça crame carrément tout, tout le logo. Donc c'est trop puissant. Euh, 2, je crois aussi que c'est un petit peu fort de... Donc il faut attendre un petit peu que ça affine. Ouais, 2 c'était trop, hein. Allez, 0,6, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Donc là c'est une façon de changer le, le rendu de notre image. donc Comme tout à l'heure, on clique ici. Euh, on change les dimensions, je vais mettre euh, un petit peu plus petit. à 200 et puis sur Entrée. Je fais mon petit rendu. Donc là on voit que ça pixelise un peu. Alors pour éloigner, je joue avec la molette de la souris. Je crois que là je dois être à 100% à peu près. On n'oublie pas d'aller dans Images. Enregistrer Image sous. Donc j'ai dit que c'était 200 pixels. Voilà, j'enregistre l'image. Donc là on va dire que c'est la deuxième partie. Et ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, on peut aller dans l'éditeur de nœuds. Donc l'éditeur de nœuds c'est un peu comme dans, dans Gimp, c'est-à-dire qu'on va retravailler l'image. Et on peut ajouter ici, en faisant euh, Shift-A, on peut rajouter ici ou modifier euh, voilà, la luminosité et le contraste. Ou alors on peut aller dans, alors que je pas de bêtises, euh, je ne sais plus, nœud non ajouter, voilà c'est là, ajouter donc couleur, on va voilà jouer sur euh, la luminosité et le contraste. Donc là on a une petite boîte qu'on peut déplacer. Hop. Alors pour déplacer la petite boîte, il suffit juste de cliquer dessus et on va la déplacer donc juste entre le ici le calque de rendu et le visualisateur. Et on peut donc en cliquant ici sur la luminosité, pardon, on va augmenter la luminosité on en mettre 5. On voit tout de suite au rendu ce que ça donne. Et le contraste, si on met 25 par exemple, Voilà, ça a, très, ça a contrasté. On n'oublie pas ici de cliquer sur le petit rond jaune et on va jusqu'à image, de façon à ce que, ben ça c'est le, le compositing, et de façon à ce que lorsqu'on va lancer notre rendu, le compositing en fait soit effectif. Donc il y a plein de sur les... Plein de possibilités d'ajouter euh, des petites boîtes. Euh, par exemple, balance de couleurs. Hop, on a une petite boîte ici. Donc on peut déplacer. Voilà, on va mettre ici, à cet endroit-là. Et on va pouvoir jouer en changeant les paramètres. Vous voyez, ça change un petit peu le rendu. Et on n'oublie pas, bien sûr, de toujours cliquer ici et de connecter au compositing de façon à avoir donc l'image avec l'autre compositing. On n'oublie pas donc de faire le rendu en appuyant sur F12. Voilà rendu. Donc là on a l'image qui est par travaillée. Et en principe après il y a la couche du compositing qui vient se mettre dessus. Voilà c'est fait. Fichier enregistré sous. On va l'appeler logo de Composite. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que les explications vous seront utiles. Euh, N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.